Alors maintenant, je reviens sur l'origine du projet. Pourquoi on est parti sur cette solution plutôt qu'un logiciel sur étagère euh, Eh bien, en fait, euh, avant, avant de changer, avant 2010, on avait une application euh, métier euh, avec une technologie obsolète, mais c'était un progiciel, sur lequel on avait quand même beaucoup investi en termes de, de demande d'évolution. Et euh, du jour au lendemain, je dirais, euh, le prestataire a choisi... Enfin, il a été racheté, en fait, le, la solution a été rachetée par un autre éditeur et donc, on nous a dit que la solution ne serait plus maintenue. Euh, et donc, euh, on était censé reprendre le, le, le pressenti de la gamme de, de, ce, nouveau, de ce nouvel éditeur. Le problème, c'est que ça ne convenait pas du tout à nos utilisateurs qui avaient une habitude de, de travail. Donc, c'est ce, un, un service très structuré. Euh, il y a beaucoup de contrôles. Euh, les instructeurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de contrôles de date, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Je ne suis pas métier, mais euh, je sais que notre chef de projet utilisateur ne voulait absolument pas de, du successeur. Donc du coup, on a recherché un peu euh, ce qu'il y avait autour et on, on a vu euh, donc, euh, OpenFoncier qui nous a séduit. Euh, D'une part parce qu'il euh, proposait euh, les caractéristiques que l'on recherchait, full web, donc déjà au niveau fonctionnel, il y avait vraiment euh, le, le, tous les le moteur euh, qui nous correspondait gestion du workflow par événement, souplesse du paramétrage, etc. Donc déjà au niveau fonctionnel, c'était séduisant. Et puis aussi, c'est la démarche qui nous a séduit pas de prestataire exclusif, donc on était bien placé pour savoir que ça pouvait, à un moment donné, ça peut, ça peut vite déraper. Euh, ça nous facilite le développement spécifique, puisque là, donc, on est quand même en mesure d'exprimer de, un peu plus nos besoins qu'avec l'achat d'un logiciel. Et puis, euh, on envisageait des échanges avec d'autres collectivités pour euh, travailler ensemble. Donc, du coup, on est... Ce que j'avais retenu aussi y... à l'époque, en spectateur, c'est sur des briques très importantes, des briques métiers très importantes pour nous, on fait souvent appel à des dialogues compétitifs ou à des bureaux d'études pour nous aider à rédiger les appels d'offres. Et là, en l'occurrence, c'est quand même Martine qui a décidé d'externaliser le développement, hein, de recourir à un marché, mais par contre de rédiger elle-même un cahier des charges particulièrement précis. Oui. Donc effectivement, suite à ces orientations, donc, on, a, on a choisi de passer un appel d'offres ouvert. Donc il a fallu rédiger un cahier des charges. Ce n'est pas forcément facile à faire avec... Euh, euh, évidemment, la définition de toutes les contraintes fonctionnelles. Donc là, ça a été fait en étroite collaboration entre la direction informatique et la direction métier, ce qui a permis au passage à la direction métier de se réapproprier son cœur de métier. Donc c'était quand même un effet très intéressant. Euh, et puis, donc on a quand même essayé de penser... Alors déjà, on a voulu faire un découpage modulaire assez fin de manière à pouvoir procéder par étapes, tant en termes de découpage fonctionnel qu'en termes de découpage des paiements, Bon, on a essayé de le penser euh, le plus modulaire possible, bien que ce ne soit pas facile, euh, les marchés publics ne sont pas forcément euh, euh, facilitateurs dans ce, dans ce domaine. Euh, on a essayé de penser un développement paramétrable et utilisable par toutes les tailles de collectivités, c'était pensé. Euh, on a été obligé de prévoir les intégrations euh, à nos autres modules euh, du système d'information, les interopérabilités, et puis, oui, alors ça c'est important de le dire, donc on a euh, passé un appel d'offres ouvert, on n'a pas obligatoirement, enfin on n'a pas obligé à ce que ce soit un logiciel libre autour d'Open Foncier. C'était une, une stratégie de, de notre direction. Mais cependant, si c'était cette solution qui était choisie, on a euh, exigé donc que tout soit reversé en forge de la du et on a exigé évidemment euh, des licences de type libre GNU GPL, enfin les licences suivant le Open Mairie. Donc l'appel d'offres ouvert a été lancé et donc attribué à la société Atreal. Euh, ici présente, qui vous a présenté tout à l'heure de Mairie. Aujourd'hui, bon, on va revenir dessus, mais euh, bon, ben, le marché est fini, euh, l'application est entrée en TMA, et on vient de démarrer en 2017 un nouveau module qui est le module de la gestion des contentieux, c'est-à-dire tout ce qui est recours et infraction dans le domaine de l'urbanisme, c'est assez euh, sensible, je dirais, et donc on l'a intégré dans Open ADS, plutôt que de prendre un logiciel de gestion des contentieux comme il peut en exister euh, euh, sur le marché. Parce qu'il y, y a beaucoup de liens en fait, pour gérer les contentieux avec le, le, le SIG. Il faut pouvoir localiser, d'une part, les dossiers d'origine. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant de l'intégrer à OpenADS. Donc, tout au long euh, du projet, on a essayé de mettre en place une méthode agile. Bon, ça, c'est assez classique. Hein, euh, en termes d'analyse, une application importante des utilisateurs, un suivi de projet renforcé. Et on a également euh, essayé de mettre en place une conduite du changement. Euh, chez nous, c'est très important puisqu'on a quand même des, beaucoup d'utilisateurs, des utilisateurs euh, euh, exigeants. Et donc, c'est toujours un paramètre qu'il faut prendre en compte euh, euh, sans le négliger. Alors, en termes d'innovation technique et fonctionnelle, bon, euh, bon, déjà, euh, OpenADS a été intégré totalement dans le système d'information. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, mais ce qui est un peu novateur, c'est qu'on gère un dossier d'autorisation. Donc, ceux qui connaissent un peu l'urbanisme, connaissent la notion de dossier d'instruction, donc avec toutes ces étapes, donc je dépose un premier dossier, un dossier initial, et puis éventuellement, il, y, il pourra y avoir un modificatif, des transferts de dossiers. Donc, cette notion de dossier d'autorisation permet euh, d'assembler sur un même dossier euh, toutes, les, toutes les étapes de la vie du, des dossiers d'instruction pour une même demande. Alors, des, des fonctions de paramétrage rendant possible une gestion de l'instruction plus près de la réglementation. En effet, le workflow euh, a été euh, amélioré, je dirais, de manière à pouvoir répondre à toutes les possibilités d'organisation qui pourraient y avoir et qui, donc, censément, doivent être paramétrées dans le workflow. Euh, quel, qui doit contrôler les dossiers à quel statut euh, je passe à l'étape suivante Etc. Bon. Donc ça, ça euh, c'est quand même euh, un plus par rapport au progiciel euh, du marché que l'on peut voir euh, aujourd'hui. Des écrans et des fonctionnalités adaptées au profil, Bon, ça, ça reste assez classique, mais c'est quand même bien, bien fait. Un guichet unique, euh, les instructeurs qui disposent de tableaux de bord individualisés, évidemment, sur lesquels ils ont euh, tous les, euh, les messages qui les concernent, le nombre d'avis reçus, le nombre de dossiers qui, euh, qui sont revenus, enfin bon, tout ça... Ils ouvrent le matin leur, leur, leur écran, ils ont tout ça qui apparaît. Euh, le suivi administratif, les services consultés euh, donc, qui, sont, euh, qui interviennent au travers d'un module d'OpenADS en extranet qui donne leur avis. Et donc la gestion du contentieux. Donc aujourd'hui, après deux ans et demi d'exploitation, l'application OpenADS est, est vraiment euh, plébiscitée par les utilisateurs. C'est la vérité. Donc il n'y a jamais eu le moindre bug. Donc les avancées fonctionnelles à venir. Donc euh, la saisine par voie électronique, euh, euh, l'État impose à partir du 1er novembre 2018, on ne pourra plus refuser les dépôts de dossiers d'urbanisme dématérialisés. Donc il faut le prévoir, il faut pouvoir euh, euh, d'une part enregistrer euh, les, les dossiers et les pièces dématérialisées et ensuite euh, les traiter, donc faire des, des interfaces avec Open ADS, parce qu'il faut quand même répondre à l'usager dans un délai euh, maximal d'un mois, sinon... Euh, c'est tacitement accordé fin mot. Euh, également ce qui nous attend c'est l'envoi des arrêtés au contrôle de l'égalité, n'est pas encore bien arrêté, encore toutes les règles la mobilité, euh, voilà donc ça c'est les avancées fonctionnelles restant à venir en termes de, euh, de juridique donc, le marché initial est terminé et donc suite au marché initial euh, la maintenance de OpenADS a été incluse chez, dans notre marché de tierce maintenance applicative c'est la stratégie de la DSI, de la mairie de Marseille, euh, d'intégrer dans un marché de tierce maintenance applicative la maintenance de tous les spécifiques. Donc, euh, donc on est rentré dans ce moule, mais on a mis des clauses très sévères, euh, donc obligation de reversement, euh, donc pour les postes qui libres en fait, hein, pour les postes Open ADS, euh, obligation de reversement à force de la DULAC, obligation de partenariat avec la communauté. Mais il faut savoir quand même que malgré tout, euh, on a dû quand même, après... La passation de marché, nous intervenir, mairie de Marseille, pour que vraiment il y ait un échange entre. Euh, on a pesé quand même, pour qu'il y ait vraiment un échange euh, conséquent entre le, le titulaire du marché et l'éditeur. Et euh, bien maintenant, il faut organiser la communauté. Donc, c'est pas. Maintenant que le, enfin, le logiciel existe, il faut qu'il vive. Euh, donc, on a un peu tergiversé, mais maintenant, euh, il nous semble que, euh, en tout cas, euh, il faudra passer par euh, trois principes qui nous paraissent euh, incontournables. Euh, quelle que soit la stratégie de la collectivité quant à sa maintenance euh, du logiciel, que ce soit une TMA ou pas, il, faut, euh, il nous paraît indispensable de centraliser la maintenance réglementaire auprès de l'éditeur historique qui s'est investi euh, sur le logiciel et qui a la connaissance du logiciel. Bon... Euh, par contre, les collectivités doivent pouvoir piloter et mutualiser les évolutions, c'est l'intérêt, et euh, partager le, le financement. Bon. Voilà, donc ça, c'est, euh, on est en cours de réflexion là-dessus, euh, sur ce sujet. Donc voilà, enfin, la situation, Donc ça a commencé avec Arles, ensuite euh, Marseille, bon, le Puy-en-Velay, j'en ai mis, et toute la partie Bretagne. Donc euh, effectivement, euh, ah, j'ai... bon, ça fait rien... Donc en conclusion, donc, il y a quand même le cercle vertueux puisqu'il ça a eu un effet, non c'est pas grave, il y a eu un effet boule de neige en fait euh, de cette informatisation tant en externe donc on l'a vu, mais aussi en interne puisque euh, le, le Open a été réutilisé pour d'autres applications. Donc là notamment on vient de démarrer une application qui s'appelle Open Marché Forain et qui permet euh, aux placiers euh, bah, de, de placer les, les forains sur les, les jours de marché dans, dans, les, dans la ville de Marseille. Donc, même en interne, il y a eu un effet... C'est un développement, là, pour le coup, interne, et ça fonctionne bien. Euh, donc, voilà. Donc, en conclusion, euh, c'est euh, quand même un choix stratégique et une démarche qui ont donné euh, OpenADs. Euh, on a parié qu'il y aurait une pérennisation de la solution en cercle vertueux, ne voulant plus subir les déboires euh, du partenaire exclusif. Bon, quand même, toujours une raison. Et maintenant, l'enjeu, c'est la communauté OpenADs vraiment, puisque... Euh, il n'y a qu'avec euh, une communauté importante et, et dynamique que euh, le logiciel pourra être pérennisé. Et que c'est aussi l'intérêt de, de la mairie de Marseille. Voilà, je vous ai mis un, une adresse mail si vous voulez euh, communiquer. Bon. Voilà. Merci à tous. Bravo. Merci.